Beau sprint aujourd'hui, euh, j'ai réussi à aller jusqu'à la finale et puis, euh, et puis terminer euh, sur une belle troisième place. Je suis vraiment content et euh, voilà, la finale a été dure. Oriol, euh, l'Espagnol et puis euh, Daniel zoug l'Autrichien, ont été très, très forts. Et voilà, bon, une troisième place, c'est déjà très bien, surtout avec les efforts que j'ai fait hier, donc euh, très content. À partir du départ, euh, bien placé tout de suite. Mais j'ai senti le besoin de respirer un petit peu euh, avant de faire les premières conversions. Et c'est vrai que je suis arrivé au pied du portage un petit peu... Un petit peu euh, pas super bien placé quoi. J'ai dû faire un effort dans le portage pour me replacer à l'avant de la course. Et euh, c'est sûrement ce qui m'a... Bon bah après c'est comme ça. Il fallait le faire au moment ou un autre l'effort et je l'ai fait à ce moment-là. Du coup il m'en a manqué un petit peu sur la fin. Et, euh, mais voilà, hein, c'est... De toute façon un sprint... Euh... Euh, on est, surtout en finale, hein, on est à fond, mais tout ce qui nous reste, euh, tout ce qui reste euh, comme énergie, parce que ben, à chaque manche on, on puise dans les ressources. Ouais, ben, merci à tous ceux qui ont œuvré pour, pour faire euh, ces deux courses ce week-end. À Flenn, au 27e BCA, à la Fédération Française Montagne d'Escalade, à euh, l'ISMF, voilà, euh, tous ceux qui, qui ont participé à faire ce, ce, ce bel événement dans les conditions euh, actuelles. Voilà, C'est ja, jamais facile là en ce moment. Donc voilà, on est, tous les athlètes sont très contents de courir en Coupe du Monde encore et tout se passe pour le mieux. Voilà, c'est super.